Instructions pour Isha Kriya Préparation Asseyez-vous jambes croisées avec la colonne droite de façon confortable. Si besoin, vous pouvez utiliser un support pour le dos, mais pas pour la tête. Faire la Kriya face à l'est apporte des bénéfices supplémentaires. Gardez vos mains sur les cuisses avec vos paumes tournées vers le haut. Avec le visage légèrement tourné vers le haut, les yeux fermés. Gardez une légère concentration entre vos sourcils. Cette méditation a lieu en trois étapes. Étape 1. Inspirez et expirez, doucement, lentement. Avec chaque inspiration, mentalement dites-vous « je ne suis pas le corps ». L'inspiration devrait durer toute la durée de la pensée. Avec chaque expiration, mentalement, dites-vous ⁇ Je ne suis pas le mental. L'expiration devrait durer pour toute la durée de la pensée. Répétez cela pour 7 à 11 minutes. Étape 2. Dites le son. Cette fois, avec la bouche grande ouverte, en expirant complètement à chaque son. Le son doit venir de juste en dessous du nombril. Vous n'avez pas besoin de le dire très fort, mais assez fort pour sentir la vibration du son. Étape 3 Asseyez-vous pour 5 à 6 minutes, avec le visage légèrement tourné vers le haut, et une légère concentration entre les sourcils. La durée totale de cette pratique est de 12 à 18 minutes. Vous pouvez rester plus longtemps si vous le souhaitez. Rappelez-vous, quand vous vous asseyez pour faire Ishakriya, ne portez pas d'attention à l'activité du mental ou du corps. Quel que soit ce qui se passe dans votre corps ou votre mental, ignorez-le et asseyez-vous là simplement. Ne faites pas de pause, car cela dérangerait la réorganisation d'énergie qui a lieu durant la pratique. La Kriya vous apportera des bénéfices maximum si vous la faites pour un minimum de 12 minutes chaque fois, la faites deux fois par jour pendant 48 jours, considéré comme le cycle complet d'un mandala, ou une fois par jour pendant 90 jours. Tout le monde peut faire cette Kriya et appréciez ses bénéfices. Suivez simplement les instructions sans faire aucun changement. C'est une cria simple mais très puissante. Vous pouvez vous rappeler, je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental, à tout moment de la journée. C'est mieux d'utiliser la voix de la vidéo comme support quand vous faites la cria. Toutefois, vous pouvez aussi la faire sans le support de la voix. Asseyez-vous, jambes croisées, et gardez vos paumes ouvertes dirigées vers le haut. Asseyez-vous avec le visage légèrement tourné vers le haut. Au moment où vous vous asseyez de cette façon, avec le visage légèrement tourné vers le haut, vous verrez que naturellement, votre concentration va se déplacer entre vos sourcils. Maintenez ça, une concentration légère entre vos sourcils. Quand vous entendez Sadhguru prononcer ces deux phrases, avec l'inspiration, vous prenez cette pensée, « Je ne suis pas le corps ». Avec l'expiration, « Je ne suis pas le mental ». Je ne suis pas le corps. Je ne sais pas le mental. Je ne sais pas le corps. Je ne sais pas le mental. Je ne sais pas le corps. Je ne sais pas Je ne sais pas le corps. Je ne sais pas Je ne sais pas le corps. Je ne sais pas Je ne sais pas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 Gardez les yeux fermés et restez assis, immobile, avec le visage légèrement tourné vers le haut. SANGAR TOVA, BOGAR sangavinah YASYA Brahmani, Yasya Brahmani Ramate Chitta Nandati Nandati Nandateva Nandati Nandati Nandateva Sad nissangatvam tve nirmohatvam sanga tvam Nirmohatva, Nishalatatva Nishalatatva Given Moktihi Nishalatatva Punarapi jananam Punarapi maranam Punarapi janani Jathare shayanam Punarapi jananam Punarapi maranam Punarapi janani Jadera sayanam, yha samsare bahudustare, yha samsare bahudustare, kripaya pare. Prenez votre temps, prenez votre temps, doucement, très doucement, ouvrez vos yeux. La pratique quotidienne d'Ishakriya apportera santé, dynamisme, prospérité et bien-être. C'est un outil puissant pour faire face au rythme incessant de la vie moderne. Il permet aux gens de faire l'expérience de la vie au maximum de son potentiel.